Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Benoît, c'était Benoît Salut <rire> Valentin, <rire> merci à toi. c'est bien, <rire> ça commence comme ça. Eh ben salut à tous, et merci de cette invitation. Eh ben avec plaisir comme d'habitude, tu connais, c'est la famille, ouais. c'est le canap, on est bien, en Aujourd'hui on va parler d'un sujet, euh, d'un très vieux, enfin très vieux, d'un vieux jeu, ah non, un Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate. Est-ce qu'il est le mal aimé de la franchise On en reparle tout de suite après l'intro. Alors du coup toi, est-ce que t'as déjà joué à Syndicate Est-ce que Évidemment. tu l'as bien aimé ou pas Alors moi j'ai déjà joué à Syndicate, oui. Est-ce que je l'ai bien aimé Oui et non. Mm -hmm. Partagé comme dans tous les assassin's creed, On aura toujours un peu un côté râleur ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il était bien. Euh, L'époque, elle est bien choisie. Au niveau industriel, c'était, ça marquait le coup, tu vois, au niveau de Londres et tout ça. Moi je trouvais que c'était pas mal. Mais sinon, ce que j'ai bien aimé, tu sais, c'était avec les chevaux, là, dans les jours de carrioles ou je sais pas quoi, là... Ouais, c'est vrai que euh, les, ça, les, les charrettes cool. tu pouvais te battre dessus et tout, ah ouais, ça c'était cool. cool, ça. tu pouvais coup. aussi monter sur euh, les trains Ouais, tu pouvais aussi monter avec les toits, tu avec le petit filet, là Avec la, le grappin, ouais, ouais. c'est vrai que c'est un truc qui a été reproché au jeu parce que, bah, c'est pas forcément hyper réaliste, quoi Ouais, non, c'est peu Tu faisais un peu de euh, dans les rails et tout, mais à la fois tu disais c'est cool parce que euh, ça facilite un peu tes déplacements. Et par contre tu vois tu retrouves quand même le côté euh, euh, vintage de Londres tu sais, ouais, en, euh, termes ouais. d en termes d'habits, en termes d'architecture. L'univers je pense qu'il était là. Mal aimé de euh, la franchise, oui. Ah je, bon, pense. je pense hein souvent ouais. quand tu parles de syndicate aux gens. Ouais, non, j'ai pas trop joué ou j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop cher dessus voilà, c'est un jeu qui Mais euh... est-ce que c'est pas aussi le coup, tu vois, tu venais d'avoir, euh, justement avant t'avais Unity, et Rogue. Ouais, euh, ouais. Donc tu vois, déjà Rogue c'était pas, c'était moyennement, mais bon, bref Mais tu vois, t'avais Unity, ça partageait beaucoup Et t'arrives sur Syndicate, ouais. je pense que euh, on avait peur d'arriver dans les temps modernes Tu sais, genre d'arriver ouais, trop vite dans les temps mo modernes c'est ça que ça fait trop moderne Mais l'univers de Londres et tout ça, ça m'a plu Ouais, ouais, vraiment. ouais. Arriver peut-être trop vite Trop vite. Je pense aussi, moi ouais, j'ai bah, alors moi j'ai bah vous me connaissez, hein, j'ai torché Syndicate et torché absolument tous les jeux de la franchise. <rire> euh... C'est un torcheur Syndicate. <rire> le problème c'est que je pense qu'il a déjà été enfin, il a été leaké trop tôt parce que Unity est sorti. Ouais. Il souffrait de beaucoup de bugs et de d'un accueil à, à grand public assez mauvais. À Unity. Ouais. C'est vrai qu'il a souffert d'un flop hein. d'un ba bashing. Hein, c'est faut, faut le dire le jour de la sortie, c'était pas très joyeux, on va dire. Tout, même. Donc, euh, suite à ça, Syndicate leak avec des images de gameplay, je crois, même pas deux mois après. À la sortie du jeu en pleine en plein shitstorm, donc euh, forcément, euh, pas très bon accueil, je dirais pas grande attente par rapport au jeu parce que, forcément, comme tu l'as dit, ça se déroule dans une époque assez proche de nous, ouais. donc forcément, la hype est moins grande que par exemple là avec Valhalla où on va chez les Vikings où il y a un peu plus d'attente ouais. par rapport à l'époque ancienne. Alors, moi j'ai trouvé sympa de marquer, tu vois, de, de marquer le point fort donc la guerre industrielle à cette époque-là. C'était cool, moi. Hein, ouais, ça, c'est vrai. Ça, franchement, c'était bien. C'est un contexte intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Le contexte, il est là. Et tout, euh... Après, les concepts utilisés dedans, je suis pas très fan. Est-ce que c'est pas, tu vois, ça a pas été non plus des prémices pour, au final, euh, se retrouver euh, dans certains jeux, tu sais, à avoir des des batailles de, de terrain, genre tu prends le tissé pour avoir la région, tu vois, il y a... Alors, je sais, en fait, je pense que sur le coup, tu sais pourquoi ils ont voulu faire ça Parce qu'à l'époque de la guerre industrielle, si mes souvenirs sont bons, il y avait le développement des gangs. Y avait, oui, c'est ça. D'ailleurs, Syndicate, c'est ça, c'est le, les syndicats à l'époque. Ouais, c'est pas les syndicats d'aujourd'hui, mais qui en non. fait étaient des, des gangs qui Monsieur. se battaient et tout. Ouais. Euh, Donc, euh, le nom vient de là. Et, euh, le concept euh, du jeu vient de là, euh, d'ailleurs c'est ce qui a été montré dès les premières bandes annonces, c'est le fait que tu, tu y aies des guerres de gang ouvertes en ville dans cette espèce de Londres, euh, bah, euh, Londres euh, de l'époque post-victorienne, euh, euh, post euh, semble post post en fait, si je dis pas de bêtises, et euh, fin, du coup pendant la révolution. Mais euh, en fait, moi l'ambiance que je voulais de, de Syndicate, je ne l'ai pas forcément retrouvée parce que tu n'as pas, pas forcément cette ambiance crade, tu sais de vraiment des quartiers pauvres, crades et tout, genre Peaky Blinders, tu vois Ouais, ouais, c'est vrai. L'ambiance ouais. de Peaky Blinders, pour moi, c'est ça l'époque de l'ambiance la, de, de, de, de, de, la, de la révolution industrielle un petit en petit parallèle, Un petit parallèle avec Unity. Quand t'as euh, as, as le côté bourgeois, ouais. tu, sais, euh, tu vois les, les gens riches dans les beaux quartiers, et, les beaux quartiers. Ouais, ouais. et de l'autre côté, t'as euh, les quartiers qui sont on va dire modestes mais tu sais que là il ça, ça, y a un peu de, de bataille, oh, ouais. de guerre civile mm -hmm. et de l'autre côté t'as la guerre, enfin t'as pas la guerre mais t'as les quartiers très pauvres avec le genre de bidonville tu sais ouais. avec le tunnel ça c'était dégueulasse, c'était grand quand t'allais dedans et ça tu le retrouves dans un peu dans Syndicate aussi hein. et t'as les quartiers riches avec euh, le, vrai. Le, le palais de la reine et tout après euh... je... est-ce que... Euh, syndicate, parce que si je me souviens bien c'est pas les mêmes... Euh, c'est pas les... C'est pas Montréal, Montréal, ouais. c'est son derrière Unity, ouais, c'est Québec, les mêmes qui ont fait euh, Odyssey. Ouais Voilà, c'est ça. Mais je pense en fait, euh, ils avaient voulu, alors à l'époque si je me souviens bien, Assassin's Creed voulait, enfin Ubisoft voulait sortir d'Assassin's Creed tous les tous six mois. Les, tous les ans, tous les ans. Ouais c'est ça, tous les ans, et à un moment donné, ils avaient fait en conférence, je crois qu'ils avaient fait un truc comme ça, on essaiera de sortir tous les six mois, ou de donner quelque chose tous les six mois. C'est un truc comme ça, que ce soit des DLC ouais. ou des jeux. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que là, on venait d'avoir Unity Rogue. Ça fait trois, ça fait trois jeux en deux ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'était, c'était trop. C'est trop, c'est trop. Puis un film aussi. Oui, le film. Je pense qu'ils se sont dit, on est capable parce qu'on reste que sur euh, des petites villes, enfin petites villes comparées à des grosses maps comme Odyssey ou autre. Que là, on va rester que sur Paris pour Unity et Londres pour assez. Est-ce que c'est pas le fait de rester aussi que sur des simples villes ouais, tu, mais vois, mais je tu vois, ça ferait. J'aime bien ce côté-là, tu vois. C'est bien, je dis pas que c'est bien, mais ça fraise, je, un je peu, pense. C'est me manque un peu, tu vois, j'aimais bien ce côté-là, moi, parce que moi, ce qui me manque, en fait, c'est qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans Odyssey, alors, je sais pas encore pour rien là, mais... Odyssée, je trouve que Athènes n'avait pas vraiment d'âme, t'emmerdes un peu finalement. C'est vrai que dans les villes... enfin, dans les... dans les, dans les... Dans les grosses villes, dans les grosses villes, ouais, grosses, grosses, bah, le, le maintenant, t'as euh... plus tant d'oeil de truc. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors qu'avant, bah, moi, c'est pour ça que j'aime bien syndicate et Unity, enfin, Unity, c'est un autre débat, mais... Euh... Moi, j'aime bien le syndicate parce que, justement, Londres, il a une âme, enfin, c'est une ville qui a une âme, elle a plusieurs ambiances en fonction des quartiers, euh... C'est plutôt bien fichu, c'est beau, tu vois ouais, pour je suis d'accord, mais je suis d'accord hein. Alors pareil, euh, parlons du, du DLC ouais, euh, Jack Leventreur Jack hein. bien vu mm -hmm. Bien vu, mal fait mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, très mal fait Voilà, très mal fait Je suis très déçu du, du DLC On est d'accord Il aurait pu être largement mieux fait Carrément. Ça aurait pu être même euh, incorporé directement dans le jeu Carrément. Moi Carrément. je pense qu'il aurait dû Alors pour moi c'est mon avis Jack Leventreur aurait dû être incorporé dans le jeu Templier ou pas, je m'en fiche, c'est pas ça C'est que pour moi, c'est un personnage très important C'est hein. euh, ça, c'est... Euh, euh, tout le monde le connaît, il est dans les mœurs Il est dans les écrits de n'importe quel roman Il a inspiré nombre et nombreux euh, films Pour moi, l'histoire, elle devait être... Euh, tu je sais, genre Jack, il devait... Enfin, en gros, euh, Jacky... Jack il ouais. devait venir, tu sais, embêter de temps en temps. J'ai trouvé trop, moi, l'histoire. J'ai trouvé trop niaillant et je trouve que Jack, trop répétitif. Tu sais, Jack, ouais, ouais, Il, il reprenait, il reprenait trop de boucles de gameplay du ouais. jeu de base. De... Ça, c'est pas bon. Je pas trouvé ça trop, trop, intéressant. Après, pour revenir au sujet principal, le gameplay de Syndicate est pas dégueu. Ils ont transformer un peu les combats avec ce grappin, avec les calèges, qui étaient quand même, bon les calèges c'était un peu des tanks hein. Avec Faites le euh, train qu'il fallait... Euh... Faut dire ce qu'il y le train, moi j'aimais bien le train, ouais, tu, tu, du pouvais, train ouais. tu pouvais te battre dessus, euh, c'était le train c'était cool et puis vraiment tu pouvais te poser sur un train Et moi c'est ce que j'aimais bien faire des fois, c'est que tu par exemple t'entends dans une gare Et les gares vraiment en Angleterre c'est quelque chose, elles ont chaque chaque gare à son ambiance ouais, Et à son âme aussi, tu vois Pour ceux qui ont, qui ont déjà été à Londres, euh, quand vous vous baladez dans une gare, chaque gare a son c'est euh, ta, ta petite atmosphère et ça c'est ce que j'ai trouvé dans le jeu totalement et ça c'est ce que j'ai dans le jeu et d'ailleurs tu quand tu balais dans une gare tu pouvais voir les trains qui partaient qui et tout ça c'était géré en temps réel dans le plan donc ça c'était vachement bien foutu je trouve et euh... même l'histoire avec les chevaux les calèches tout ça moi j'ai trouvé ouais. c'était bien parce que ça c'est vrai que ça montre l'époque euh, mm. ça montre l'époque correcte qu'il y avait donc on n'a pas pu voir ça à Paris parce que bon Unity ça, ça a repris la Révolution mais en vrai, euh, les calèches, à cette époque-là, c'était euh, très très phare, c'était quelque chose qui était très sympathique, et puis. Moi j'ai trouvé ça bien. Hein. Ouais, c'était cool. C'était cool, c'était cool à jouer, mais si bon, c'était des tanks et euh, c'était ouais. forcément. Fin... Ouais. Genre tu vois, le... Non c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'était un ouais, peu. Ça a pu être mieux fait, tu défonçais tous, tu défonçais le mmh. décor, ouais c'est ça. Tu, tu détruisais des lampadaires et tout, avec ton, ton, ton, ton, ton pauvre cheval et ta pauvre calèche. Donc... Mais tu vois ce qui m'aurait bon. plu, alors euh, tu pouvais même, tu passais à côté des gens, donc des fois tu pouvais les renverser tout ça. et Personne qui t'attaque, à part les, les, les gardes qui étaient à côté Donc oui. eux qui Mais tu sais, ouais. avoir une, une fiche un peu wanted et tout ça un peu, tu vois, le vrai ce truc Ce mec est toi. dans le, il roule comme une merde en collège <rire> C'est ça toute la vie. Franchement non, après au niveau des, au niveau des combats syndicats, moi je l'ai plutôt bien aimé Malgré le fait que les combats sont un peu funky C'est-à-dire que les ouais. ennemis, moi c'est souvent ce que je reproche à assez C'est que les ennemis ils volent à des fois 10 mètres sans trop, explication. les finishes étaient répétitifs Après c'est nerveux, c'est stylé, tu vois, te battre à la épée et tout euh, C'était stylé, moi bien, aimé. bien Moi aussi j'ai bien, ai bien aimé. aimé, mais les finishes étaient répétitifs Ouais c'est vrai. Bah, comme... Et comme... l'histoire l'histoire aussi. Moi, de... l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire. Alors, l'histoire, moi, j'ai bien aimé. Mais c'est pas l'histoire de ça, c'est l'histoire de, tu sais, des guerres de, de quartier. Ouais. C'est toujours le même truc. Ouais, oh, maintenant on va se battre. Oh, bah, allez, vas-y. Oh, chiant, je t'ai battu, mais... je t'ai boté le cul, c'est moi qui le territoire. Euh, L'univers était bon. L'histoire. le jeu l histoire l histoire était bonne. L'histoire était bonne. L'histoire était bonne. Tu vois, après, un DLC le... flop. Le... La sortie du jeu, elle était un flop. Je pense que s'ils si avaient attendu un ouais, peu. Euh, Attendre déjà de revenir par rapport à leur flop. Et de faire languir les joueurs. Ils n'ont pas fait languir les joueurs, ils ont fait link les, euh, les vidéos et juste après, boum, t'avais le jeu. Ouais. Et c'est ça, je pense que la communication à que sur ce moment-là, elle n'était pas, pas du tout bonne. Après, on peut pas leur en vouloir. Ils nous ont fait un jeu mmh. qui est bon, qui euh, ressort quand même des bonnes choses, mais il manque des choses et on est déçu sur beaucoup de choses. Je pense que Jack Leventreur, moi personnellement, c'est une grosse déception pour moi. Et si je devais me donner une note sur 10, alors aurait un 6 parce que moi, Jack Léventreur, ouais. en DLC, non, je suis désolé. D'accord. Moi je trouve que le, le, le scénario, tu vois, l'histoire de base est pas mauvaise. C'est vrai qu'après. à Unity qui, euh, faut être honnête, n'a pas. Pas ravi les, les, les fans de la série parce que bah, Arnaud n'a pas forcément de charisme, parce que le scénario, euh, la révolution française est un peu en second plan. Ça ouais, eschète, que... il, il réamène ce conflit assassin-templier. Déjà, ouais, en fait, oui. t'as la lame secrète avec les améliorations, t'as un Leonardo de Vinci Beast avec le mec qui te fabrique tes améliorations pour ta lame, t'as euh, une recherche des artefacts par Evie, euh, et Jacob et Evie ont un caractère un peu différent. Donc t'as quand même un peu, ce, ce, avec cette bataille finale, avec le, tout, le, grand, le grand maître templier euh, Starek, je crois, si je me souviens bien Je ne sais plus Le mec qui contrôle toute la ville, là, ouais, là je, crois, cool. je crois que c'est ça Et donc euh, ça c'était intéressant, ça fait un peu retour aux sources euh, ça, euh, ouais. dans, dans l'histoire Et euh, pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je qualifie Syndicate de mal aimé de la franchise Parce que tu aimé, hein. après un Unity, c'est un retour aux sources, il y a de la première civilisation il y a des failles temporelles, il y a des. Ouais, euh, vous voilà, des... c'est ça, les failles temporelles, tu sais, qui nous amènent, euh, que je parle ouais, de la ça. guerre mondiale. ouais. Il y a des, euh, des objets d'Eden, il y a du conflit assassin-templier qui est bien mis en avant, et on joue vraiment un assassin, hein, contrairement à Odyssey. Moi, je trouve que, après Unity, ça a été un retour aux sources, et que, injustement, quelque part, Syndicate est un peu mal aimé. Enfin, en tout cas, c'est mon... Alors, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé ou pas Syndicate, et quel est votre avis par rapport ouais, à, ouais, à ça. Est on, ça on, on, est, on, est, on est très curieux de le voir, hein, pour, pour le coup. Euh... Moi, tu sais, ce que. Juste... Je veux revenir là-dessus, je pense que le flop a commencé dès qu'ils ont annoncé Unity, Rogue, et, euh... et après, as fait, as eu le... du coup, tu as eu le revers de la médaille avec le gros flop sur Syndicate. Ouais, je pense ça. que d'abord, ils auraient dû annoncer Rogue, tu sais pourquoi Parce que déjà, Rogue, il n'aurait pas dû sortir sur PS3 en même temps qu'Unity. Ouais, c'est ça, mais tu sais quoi Je pense qu'ils auraient dû d'abord annoncer Rogue, puisque si tu suis bien à la fin de Rogue, t'arrives dans le début d'Unity. Ouais. C'est ce que on parlait tout à l'heure. Ouais. <rire> je suis désolé. <rire> l'air Alerte au spoiler bah, bon, Après ça fait 5 ans, tu fais même plus, tu vois. Euh... On a tous regardé, c'est lié les deux. Tu vois, moi je pense que ils font Black Flag. Ok. Ils passent, on kiffe. Ils font Rogue. L'idée de faire une suite entre deux Assassin's Creed, je trouve ça très intéressant. Mais d'abord annonces Rogue, t'annonce pas Unity, annonces Rogue, après tu annonces Unity, et tu attends quelques temps pour faire ton syndicate. Parce que du coup, on réunit les trois à chaque fois. Et les trois, on peut les considérer comme, le, tu sais, bah, les trois malchanceux, les trois mal aimés, malheureusement. Et c'est pas le but. Parce qu'au final, quand tu regardes vraiment le contenu, l'intérêt du jeu même, le jeu en soi, c'était bien. Et il faut souligner aussi qu'au moment d'Unity Rogue et de Syndicate, mmh. il y avait aussi un peu la révolution au niveau du graphisme. Ouais, c'est vrai sur que, euh, sur les consoles. que Black Flag est passé de. Il est, il est sorti sur PS3. Ouais. Il est ressorti sur, euh, PS5, sur, sur PS4 et sur l'Xbox et tout ça. Mais enfin, euh, moi en tant, que joueur, en tant que joueur Sony, voilà. Rock il est sorti après Black Flag. Ouais. Donc ce qui fait qu'au final il était moins beau. Ouais, ça. Que Black Flag version PS. Enfin, il était, il était pareil que, graphiquement qu'un Black Flag est peut-être même un peu moins beau, je trouve, perso. Et euh, avec ça, on a eu après Unity qui était vraiment le nouveau jeu. et... Euh, sur les nouveaux graphismes. Et euh... voilà. C'est pour ça que c'est pas pareil. Le, le, le graphisme n'est pas du choix le, sur les nouveaux moteurs graphiques et je pense qu'on était arrivé à ce moment là mais ça maintenant je pense que les éditeurs ils l'ont compris et c'est pour ça que ils vont plus le faire hein, voilà ouais. et ils vont attendre les retards ils vont attendre et ils vont retarder un peu plus la sortie des jeux ouais ouais, ouais, ouais, ouais. mais bon. en tout cas dites nous ce que vous avez pensé de syndicate et euh, ce que vous... vous avez aimé Vous pas aimé <rire> <rire> oh, pas <putain, ouais. rire> Pire fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir regardé N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui va s'afficher et bien sûr de vous abonner et de suivre les vidéos. C'était Valentin et Benoît pour Special guest sur le canapé chaud. Bisous. <rire> Salut à tous. <rire> Putain, t'as bien révisé ton pacte. <rire> ça ou pas.